Alors, ce projet, c'est un projet hybride. C'est-à-dire que j'ai voulu créer quelque chose qui soit à la fois, à la fois une conférence, c'est-à-dire euh, quelque chose qui me permette de transmettre des savoirs que j'avais acquis, euh, en partie à l'université, pour toute la partie narratologie et sémiotique, et puis en partie en écrivant, euh, en écrivant depuis 20 ans, en fait, parce que ça commence à faire longtemps que, que j'écris. Mais je voulais aussi que cette conférence, elle soit extrêmement ludique je voulais qu'elle soit joyeuse je voulais que euh, ce partage des savoirs ce soit pas un pensum qui est pas non plus une sorte de verticalité ou de ou de posture comme ça d'autorité de, de ma part donc euh, donc ça s'est très vite aussi euh, rapproché un peu je sais pas d'une sorte de, de conférence gambade euh, et puis euh, et puis comme je, je voulais parler des expériences qui m'avaient marqué pour dire à quel point c'était quelque chose qui était émotionnellement important pour moi ces questions de récit d'histoire de lecture de fiction euh, je voulais redire à quel point ça avait joué un, un rôle très fort dans, dans ma vie du coup il y avait toute cette dimension première personne qui fait que ça ressemble peut-être plus à des mémoires ou euh, ou à des confessions ou par moments à une sorte de tuto d'écriture euh, donc il a fallu du temps pour toutes les couches se dire ok c'est ce projet c'est tout ça à la fois et le fait que ce soit tout ça à la fois ça va me permettre de de, de parler en portant toutes mes casquettes c'est à dire que c'est c'est moi écrivaine mais c'est aussi moi lectrice c'est moi ex doctorante qui est pas tout à fait renoncé à, à, à, à ce mode de, de de savoir, de recherche que j'ai mettant à l'université, et moi, femme de théâtre, metteuse en scène, et, et voilà, et donc, du coup, euh, là, ça donne un livre, mais c'est un livre qui a un millefeuille de, de toutes les couches. Alors, en fait, le travail le, qui, a, qui a permis de donner naissance à, à ce livre, il s'est fait dans, dans les deux sens. Euh, C'est à dire qu'au départ, moi j'ai écrit la matière euh, euh, que je voulais porter à la scène parce que je voulais que mon argumentation elle soit solide, etc. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a eu un temps de travail vraiment par le plateau où là euh, euh, j'ai essayé euh, de trouver une voix qui soit euh, qui soit la mienne, un rythme qui soit celle du, enfin, qui soit celui du spectacle vivant. Euh, J'étais aidé par, euh, par Mathieu Gary, euh, qui est un, un, un ami, euh, un ami circassien. Et, euh, et qui était vraiment mon, mon spectateur professionnel qui disait là par exemple il faut faire une respiration euh, on vient de faire un tunnel théorique là il faudrait rajouter une blague donc on, on a vraiment retravaillé avec les exigences du, du plateau en se disant voilà le, le plateau a besoin de ceci de cela et puis euh, et puis quand euh, euh, quand on s'est dit donc avec claire mon éditrice Larche, qu'on allait sortir le, le texte en livre euh, là il y a eu le besoin de pouvoir faire un livre qui puisse être lu indépendamment du spectacle parce que si c'est juste une, une pièce détachée qui n'arrive pas à exister sans la représentation ben, du coup c'est juste une feuille de salle ou un, ou un programme comme quand on repart de l'opéra avec son programme pour avoir un souvenir mais c'était pas ça que je voulais faire moi je voulais que les gens puissent le lire euh, même que des, des profs puissent choisir de l'étudier en cours avec leurs élèves euh, euh, s'il ou elle en avait envie et donc, il y a eu tout ce, voilà, tout ce temps euh, d'essayer de, de trouver des équivalents, par exemple, des, de, de ce qui fonctionnait comme blague en plateau, euh, comment on fait passer ça dans, dans un livre, le fait que j'utilise un écran, comment on fait exister euh, C'est ces éléments-là, on a gardé des schémas dessinés à la main, euh, qui, qui sont ce que je projette dans le spectacle, mais qui font exister comme ça les constructions na narratives en ayant à la fois euh, le côté euh, scientifique et sérieux du schéma, mais le côté hyper maladroit d'un truc que j'ai dessiné à, à main levée, euh, en ne sachant pas tout à fait tracer des angles corrects. Euh, voilà, et je trouve que c'est un, un beau livre, je trouve que justement le, le fait que ce soit parti de quelque chose qui soit un objet hybride et qu'on ait essayé de faire passer ça dans le livre, ça en fait un objet un peu à part, euh, qui, qui, a, voilà, qui a des, des, des détails qu'on ne trouve, qu trouve pas dans tous les livres et, et je l'aime beaucoup. Je dirais que la place des personnages féminins a beaucoup évolué d'un côté, mais pas tant que ça. Euh, C'est-à-dire, euh, si on regarde euh, donc le premier texte auquel je, je m'intéresse dans « Je suis une fille sans histoire », qui est la, la poétique d'Aristote. Euh, bon, clairement, ce que dit Aristote, c'est qu'une bonne histoire, c'est l'histoire d'un homme. Et non seulement d'un homme, mais en plus d'un homme un peu euh, hors du commun, des, des meilleurs d'entre nous. C'est l'histoire d'un homme remarquable. Et il va dire qu'en fait, il n'y a pas de place pour les femmes ni pour les esclaves dans la tragédie, puisqu'elle est cette, cette imitation d'être noble et que, comme tout le monde le sait, dit Aristote, la femme est un être plutôt inférieur et l'esclave un être tout à fait médiocre. Euh évidemment on, on a dépassé cette cette chose là euh, aujourd'hui mais si on essaye d'appliquer quelque chose comme le test de Bechdel aux œuvres de fiction qui nous entourent on s'aperçoit que même des œuvres de fiction extrêmement récentes ne passent pas ce, ce test euh, je crois que c'est 37% des films euh, de 4000 films sortis ces dernières années qui est qui passait pas le test de Bechdel. c'est à dire que il euh, n'y a pas dedans deux personnages de femmes nommés qui parleraient ensemble autre chose que d'un homme et très souvent on voit ces personnages de femmes un peu cantonné à des rôles d'adjuvante de, c'est à dire qu'elles sont là pour aider euh, des héros qui eux ont des vrais enjeux et les femmes elles passent les plats elles passent les scalpels euh, elles passent voilà de, de, de, le sel tout ce qu'on peut passer mais, euh, mais c'est jamais elle qui mène la quête et ça c'est encore très très fort alors que on, on a l'impression quand même d'avoir parcouru du chemin depuis aristote le pouvoir de la fiction il est là il est très euh, il est là et il est, et il est très fort euh, la question c'est plus quelles sont les fictions qui vont euh, euh, qui vont nous amener en, en pays fictionnel euh, et, et bien sûr là on peut dire oui alors la place des la place des livres a, a très sûrement diminué euh, la place des séries a grandi en revanche alors que c'était une, une production pas forcément minoritaire mais en tout cas en tout cas un peu un peu méprisé euh, maintenant la série a un côté euh, reine de l'écran peut-être euh, encore plus maintenant j'imagine avec euh, avec le, le, la place des plateformes et, et la fermeture des, des salles de cinéma euh, mais en tout cas dans les les euh, plusieurs études que, que j'ai lues euh, récemment euh, montrent qu'on passe en moyenne dans les sociétés occidentales plusieurs heures par jour... Dans des univers fictifs donc la, la place de la fiction elle est toujours là elle est énorme et c'est aussi pour ça que c'est pas mal de, de passer un peu de temps à étudier c'est quoi nos liens avec la fiction c'est quoi nos rapports avec les personnages de fiction c'est quoi les, les effets que, que ça a sur nous et aussi bah, voilà quand on traverse un pays fictionnel est-ce que on revient chez soi ensuite les poches vides ou est-ce qu'on rapporte quelque chose